Sur les réseaux sociaux. Ce soir, moi, maître médium sur place, je suis là pour vous présenter une prestation du portefeuille magique, genre la réalité du portrait magique. Parce qu'il y a cela, quelque temps, tout le monde m'appelle de l'extérieur pour me dire que c'est comme ça. Ils ont été escroqués par les faux marabouts. On prend mon nom pour prendre l'argent auprès des gens et ne fait pas le travail. Et on me dit, on me raconte tout ça. Donc, pour ça, moi-même, j'ai décidé de faire une. une... Démonstration, genre pour vous prouver que le portrait magique c'est une réalité qui existe et les profiteurs, les faux marabouts ont pris mon nom pour pouvoir vous en attaquer. Donc désormais, suivez comment le portrait magique, suivez comment ça se fait. La fête du portrait magique c'est une réalité qui existe vraiment depuis fort longtemps. Donc, pour ça les gens prends mon nom pour pouvoir escroquer beaucoup de gens. Donc je vais vous présenter d'abord, regardez dedans. Dès que vous allez regarder, il n'y a rien dans le portefeuille. J'ai fait sortir une courriel du portefeuille. C'est ce courrier qui sert à la production d'argent dans le portefeuille magique. Donc vous allez me suivre attentivement à travers mon explication comment le portefeuille magique produit de l'argent. Le portefeuille magique, en réalité, on ne fait pas le portefeuille magique et ça produit de l'argent comme ça. Il suffit seulement d'appeler un banque de votre pays qui. qui qui sait à garder l'argent, qui sait à prêter l'argent aux gens, c'est ce banc confort vole l'argent et puis ça vient dans le portefeuille magique. Donc je vais vous montrer comment ça se fait de regarder attentivement avec moi. C'est le courrier qui sert à la production d'argent. Donc je vais appeler le banque Aura Banque du Bénin. Le banque Aura Banque du Bénin, c'est lui qui va servir ce portefeuille et puis ça va produire l'argent et puis vous allez voir. Donc tu veux m'attendre Donc d'abord, en attendant les deux statuettes que vous voyez là, ce sont des statuettes qui servent à la production. Genre, c'est le génie, la divinité de, de notre pays qui sert à la production. Là -là, ce sont les esprits, les esprits de la richesse. Dès que vous allez les voir seulement, c'est eux qui sont en train de faire le travail seulement. Bien vrai, les banques appellent l'argent dans le portefeuille, mais c'est les deux statuettes qui sert à la production. De ce côté, vous allez voir une calibase remplie du savon. Ce savon, c'est pour vous désambiter. Là où vous êtes, quelqu'un peut jeter un sort sur vous pour dire que vous allez venir dans la ville locale, dans votre ville. Ça va empêcher le portefeuille magique de produits de l'argent. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, que je vais appeler au Raban, c'est lui qui va servir la production du portefeuille de ce soir. Donc regardez attentivement donc, comme je viens de confirmer tout à l'heure Je vous ai montré, vous avez vu qu'il y a rien dedans Maintenant Aura Bank vient de servir l'argent dans le portrait Donc je vais vous présenter la production Puis vous allez voir. Donc Regardez attentivement avec moi Parce que ce n'est pas le faux billet que je vais fais sortir C'est le vrai, vrai billet de Aura ça vient de servir dans le porte-monnaie. Donc, regardez attentivement avec moi. Donc, vous voyez, un peu, regardez attentivement avec moi. C'est vraiment mieux de le une banque. Parce que le banc, haut, la banque, c'est Ouraban. Vous pouvez appeler n'importe quelle banque que vous voulez. Moi, je ne sais pas quelle banque qui s'utilise dans votre pays. S'il y a n'importe quelle banque, vous pouvez essayer d'appeler son nom seulement. Ça va servir le porte-monnaie va être faite, donc suivez attentivement avec moi. Sa production c'est sans conséquence, sans risque ni d'inconvénients, ça n'a pas de sacrifice ou bien, mais seulement qu'il suffit seulement de ne pas manger la viande du porc, parce que la divinité n'aime pas le porc, donc il n'aime pas du tout être compatible avec le cochon, donc vous ne pouvez pas manger sa viande, donc suivez attentivement avec vous ne pas dire que c'est un faux billet, c'est un vrai billet du raban. Regardez avec moi bien. Le pot de V m'a ça donne 3 150 000 par jour. Ça donne 3 150 000 par jour. Et ça n'a pas de sens, ça n'a pas de conséquences, ça n'a pas de risque. Maintenant, pour le faire, vous allez trouver une somme de 475 000, 000 francs par vous le faites, vous allez trouver une zone de 475 francs CFA. Et je tiens également à vous dire que sa production, c'est selon la monnaie utilisée dans le pays. Si vous êtes en France, ça va vous produire en euros. Si vous êtes en Amérique, ça va vous donner des dollars américains. Donc, dans n'importe quel pays où vous êtes, si vous êtes en Haïti, ça va vous donner des coûts dans n'importe quelle production. Dans n'importe quelle, la production, c'est dans n'importe quelle monnaie. Si vous êtes à Ghana, ça veut vous donner le Sidi. Si vous êtes au Togo, ça veut vous produire le franc CFA. au Bénin le franc CFA. Parce que c'est déjà au Bénin que ça donne le franc CFA. Donc, sa production, c'est selon la monnaie utilisée dans le pays. Vous pouvez le prendre et voyager dans n'importe quel pays vous Ici, c'est au Bénin et ça donne le franc CFA. Si vous voyagez en France à l'autre, ça va vous donner l'euro. Donc, sa production est selon la monnaie utilisée dans le pays. Pour le faire, vous allez trouver une somme de 575 de francs CFA, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Et sa production, c'est 3 150 de francs CFA. Donc ça, c'est une petite démonstration que je viens de vous faire tout à l'heure. Donc, suivez un à votre Donc, vous voyez. Suivez un C'est le vrai billet de nos hein. C'est le vrai. Bon, vous contactez moi, même moi, maître médium Sogra, vous allez me contacter sur mon numéro de WhatsApp plus 229 67 55 12 42. Je dis bien, pour me contacter sur WhatsApp, vous allez me contacter sur le plus 229 67 55 12 42. Donc, c'est un peu ça, c'est la gorille qui à la position. ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, sur Mo, sur Twitter, sur, sur, sur n'importe où. Vous pouvez essayer aussi de m'appeler directement. Donc, c'est un peu ça.